À côté d'Épinal, dans les Vosges, cette entreprise est en pleine croissance. Michael Frémo, 23 ans, y est en apprentissage depuis non, ouais, trois mois. Ah, des fois ça peut arriver, mais il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une ouvrière expérimentée, Maggie Guillot, qui lui apprend le métier conduire des machines à tricoter pour fabriquer des bas de contention. Et quand tu vois, comme quoi elle, euh, elle est bien sale ta tête, n'hésite pas, vaut bon, mieux que tu la nettoies déjà. L'entreprise recherche du personnel, mais faute d'école de textile, elle a dû mettre en place son propre système de formation. Ça va vite, ça fait du bruit, on ne sait pas vraiment, vu qu'on n'y a jamais été. Et euh, ça fait peur, mais petit à petit, la formatrice est là pour nous, nous soulager. Euh, avec la formation là, forcément, ils vont espérer d'être gardés et surtout de pouvoir signer un CDI, c'est surtout ça. Spécialisé dans le textile médical, L'entreprise prévoit d'embaucher 40 personnes dans les deux ans à venir. Le produit est de haute technicité et le tutorat interne un élément essentiel de sa stratégie. C'est quasi exceptionnel en fait. On a du personnel qui arrive sans formation, du personnel formé, mais on a besoin de mettre en place ce tutorat pour les amener à un haut niveau de compétences que nécessite nos produits.